Salut salut ici plaisir keto ici on se nourrit que du bon dans cette chaîne je partage des idées des astuces je fais des recettes des expérimentations pour aider à vivre au mode keto Ceto sans se prendre la tête ça fait un bout ça fait un bon bout je n'ai pas été à la cuisine avec vous pour faire une recette et aujourd'hui je voudrais expérimenter un dessert keto que j'ai vu sur le net et en tout cas la photo a est vraiment vraiment bon quand on voit la photo, j'espère que ça sera aussi bon que, visuel, que le visuel. Et donc, sans plus tarder, nous allons y aller. Dans ce bol, nous allons mélanger tous les ingrédients secs. De la farine de gluten, 50 g Et ensuite, la farine d'amande, 30 g. Hot fiber, 14 g. Erythritol. De cuillère, dont 24 g, farine de coco, 7 g, poudre à pâte, un quart de petite cuillère, donc on va mélanger. Ensuite, nous allons mettre du beurre découpé, le beurre froid, 125 g de beurre froid. Et de l'eau froide, 95 millilitres. On a une texture ici grumeleuse. On va euh, mettre ça sous forme d'une de, de, boule. On va mettre au frigo pour 30 minutes environ. Voilà notre boule. En entre temps, nous allons faire le, la crème. Pour la crème... Nous allons prendre du fromage en crème 45 grammes ensuite nous allons mettre un quart de un œuf battu nous allons donc aussi utiliser l'érythritol en poudre c'est ça que j'utilise pour l'érythritol c'est 36 grammes la vanille l'estrait de vanille et les pépites de chocolat j'utilise la marque Lily ça on met de côté on va battre euh, tout le reste Sauf ça, le fromage en crème pour cette quantité, mais on va essayer notre Le fromage, il est un petit peu ramolli au micro-ondes. Une crème bien onctueuse, comme ça. Alors après les 30 minutes, on va étaler la pâte. Alors ici, je saupoudre avec. La farine de coco. On va essayer d'étaler ça en, en rectangle. Voilà donc on va mettre un autre papier au dessus et on va étaler. On va étaler à nouveau, cette fois-ci, on va aller dans ce sens. Et on va plier comme ça. On va maintenant aller dans ce sens. On va euh, répéter ainsi l'opération cinq fois. Alors on a euh, la pâte un peu plus pontueuse, euh, <coughs> carrée, toujours avec des petits morceaux de beurre qui se voient. Mais rendu, à ce moment-ci, on va encore plier et mettre au, au, au frigo. Donc, je vais plier aux environs d'ici. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et c'est okay, presque parfait. Et là, on va donc euh, euh, emballer. Donc du papier euh, du fil alimentaire et mettre au frigo encore pour 30 minutes. Et après les 30 minutes, on va donc étaler et mettre notre euh, préparation de, de fromage en crème avec des pépites de chocolat, faire des tresses et mettre au four. Voilà. On va sortir notre pâte. de l'oeuf battu là On va mettre... voilà, du four 400 degrés par pendant 25 minutes tout droit sorti du four regardez ça alors nous allons terminer et nous allons maintenant faire le test du goût voilà comment ça se présente, voilà, ça la note, quelle note est-ce que je peux donner à cette recette, euh, je pourrais donner la note de euh, 6 sur 10, mm -hmm. <rire> parce que euh, c'est pas, enfin c'est pas, ça me fait pas comme une pâte feuilletée. Of course, parce que ce sont des farines qui sont pas enfin sont des farines un peu keto friendly donc c'est un petit peu différent mais le fait que je sente le goût de haute fille fiber de, de, de, de, de, de ce, tous ces fibres là euh, ça fait que j'aime moins mais mais c'est quand même bon dans l'ensemble. donc c'est pour ça que je vais pas donner une autre très très forte c'est bon mais euh, ça peut être mieux <rire> donc ça c'est ma, ma revue honnête par rapport à ça donc peut-être froid ça sera plus bon donc je vais attendre que ça se refroidisse mais sinon c'est vraiment bon donc c'est ça pour aujourd'hui si vous aimez le tel contenu n'hésitez pas à vous abonner liker à partager et d'ici la prochaine fois on continue à se nourrir que du bon à bientôt bye bye